Je suis une immigrée élevée dans la peur de déranger. Je travaille comme je travaille avec tous les acteurs, c'est-à-dire que d'abord on travaille sur, euh, sur le texte, sur la, vraiment la, la, la compréhension du texte, l'évolution du texte, voir si, si ce texte fait une unité. De toute façon on a commencé à travailler en répétition. Alors on travaille ensemble et c'est vraiment un une relation forte entre un metteur scène, surtout quand il y a une comédienne. C'est-à-dire vraiment, il y a un aller-retour qui est permanent. Là, on est vraiment euh, centré sur une comédienne, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas répéter trop longtemps, parce que c'est absorbant. Et après, tout d'un coup, on commence à, à plus rien voir. Et, mais c'est vraiment, vraiment un travail à deux, parce qu'il y a une proposition de, euh, de la comédienne, et à partir de ces propositions, voilà, on change les choses, on fait évoluer la proposition, euh, on enlève, on garde pas, on fait autre chose. C'est vraiment un travail d'artisanat. Ai-je hein. le droit Le droit de dire ce que je sais, ce que j'ai vu L'armée française de retour d'Algérie L'armée française, l'armée française, fran... Oui, parce que c'est ça... l'époque Giscard, plan Condor. L'armée française de retour d'Algérie va former les militaires en Argentine. Ils accueillent les exilés ici, ils torturent là-bas. On comprend bien que c'est les mêmes. Hein, c'est ceux qui accueillent ici qui font ça là-bas, donc ça ouais. va devenir fou. L'armée française, de retour d'Algérie, va former les militaires en Argentine. Ils accueillent les exilés ici, ils torturent là-bas. Ils donnent des cartes de séjour ici, ils fournissent aux dictateurs. C'est le il, on a un petit doute sur ce il. Sur le il, fournisse Oui, c'est le il. Finalement, ça vous apporte plus de liberté d'être en direct avec l'auteur, la comédienne. Plus de liberté et en même temps, comme c'est son histoire, il faut aussi euh, un respect. Alors, le mot est peut-être fort parce que quand on, quand on travaille sur un texte, le respect fait qu'on n'a pas assez, que l'imaginaire ne fonctionne pas assez. Mais. Pour moi, oui. C'est-à-dire que je suis profondément touchée par ce texte parce que c'est aussi Marina qui l'a écrit. Ce n'est pas, pas détaché. Alors quand je travaille, je l'oublie un peu. Mais des fois, quand je la vois travailler, je vois qu'elle est passée par tous ces événements et par, par, par tous ces bouleversements. Et donc, il y a, il y a quelque chose qui est émouvant, oui. On accueille les exilés ici. On torture là-bas. On donne des cartes de séjour ici. En fournit au dictateur la liste des noms des réfugiés au cas où ils rentrerait là-bas. Le on n'est pas très loin. Bon. Mais îles. Il... Oui. Je sais que tu parles des français. Ah, oui, oui, bien sûr. À oui. l'époque, Giscard, l'armée française a formé les militaires. Ah, Je vais essayer un... un truc. Hein, D'accord. Peut-être être violent. Je ne vais pas Mais là, euh, si ce n'est pas violent, là. Euh... La France accueille les exilés ici. Elle torture là-bas. La France donne des cartes de séjour ici. Elle fournit au dictateur la liste des noms des réfugiés au cas où ils rentreraient là-bas. C'est violent. Oui. Mais j'aime bien, moi. La France accueille les exilés ici. Elle torture là-bas. Donc la France. C'est la France. Non, non, c'est la France. Moi, ça marche bien avec la France. La France. Bon, j'en parlerai avec l'autrice ce soir. Ce soir, mais moi, j'aime bien. Moi. Parce que J'aime bien que les choses soient nettes. Mais je comprends que tu ce n'est pas clair. Le n'est pas clair. Elle donne des cartes de séjour ici. Elle fournit au dictateur la liste des noms des réfugiés, au cas où ils rentreraient. Qu'est-ce qu'elle t'a dit l'autrice Moi des fois je l'autrice et elle elle veut rien, Donc, fais, Ah non Ah non !» Et moi qui suis née euh, dans un autre pays, euh, je me sens très proche de ce que raconte Marina Tomé dans le texte, et j'ai cette sensation toujours de, de n'être pas vraiment bien là où je suis et ne, ne pas être vraiment bien, quand je suis dans mon pays natal, et des fois on a peur d'y aller par peur de revenir. C'est ce qui est dit dans le texte d'ailleurs. Dire la vérité, la vérité vraie, et c'est vrai dans quelle réalité